À toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous parler de trois romans de. J'ai eu un peu de mal à qualifier ces romans, je vous l'avoue. Euh, je trouve qu'ils vont merveilleusement bien ensemble, mais pour trouver une appellation qui les réunit, c'était compliqué. Alors, j'ai choisi de présenter ça sous le titre Trois romans d'inspiration steampunk, parce que mine de rien, c'est quand même quelque chose qui est commun ces bouquins euh, mais c'est un peu plus compliqué que ça j'aurais pu dire aussi trois romans intelligents parce que je trouve que les trois titres dont je vais vous parler sont plutôt intelligents à la fois en termes d'écriture et en termes de contenu. Bref. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi, puisque le premier ouvrage dont je vais vous parler, c'est Les Royaumes du Nord de Philippe Pullman issu donc de la saga à la croisée des mondes, il y a trois tomes, les royaumes du nord, la tour des anges et le miroir d'ambre. Euh, donc, voilà, quand on dit saga intelligente, c'est tout de suite à ça que je pense. Euh, pour ceux qui vivraient sur une autre planète et qui n'auraient jamais entendu parler des royaumes du nord, euh, sachez que l'histoire se commence dans un monde qui est très similaire au nôtre, mais qui ressemble un peu en retard technologiquement. C'est l'histoire d'une jeune fille qui vit dans une, une université, euh, puisque voilà, elle a perdu ses parents et son tuteur, qui est son oncle, Lord Asriel, est un érudit Et donc, en gros, il l'a placée dans l'université avec laquelle il travaille parce qu'il n'a pas trop de temps de s'occuper d'elle, pour la faire simple. Et un jour, euh, elle le suit un petit peu en cachette, euh, alors qu'il donne une conférence à des... Les autres érudits, voilà, c'est un, un, une conférence vraiment très très privée euh, où il parle de la poussière, la poussière avec un P majuscule, euh, qui est une particule qui apparemment euh, s'accrocherait au démon des enfants. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un démon C'est un petit animal qui suit tous les enfants, toutes les personnes d'ailleurs dans ce monde. Ne pas avoir de démon, c'est un truc absolument impossible, c'est quelque chose qui naît euh, avec la personne, c'est un petit peu le, le prolongement de son âme, et il se trouve que les démons des enfants se transforment en tout un tas d'animaux, et à l'âge adulte, en fait, ils prennent une forme fixe, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on ben, qu on se rend compte qu'un enfant a grandi. Euh, et donc la poussière s'attache au démon, et c'est là que ça devient très compliqué et très intelligent. Euh puisque il y a un groupe euh, de personnes religieuses qui vont tout faire pour séparer les enfants de leurs démons. Puisqu'ils considèrent que, euh, en gros, c'est l'incarnation du mal, que c'est le synonyme du péché originel, enfin bon voilà. C'est très très compliqué toute cette histoire, j'ai beaucoup de mal à vous l'expliquer, mais sachez que c'est absolument génial. Déjà, l'univers en soi, il est top. On est donc dans un monde un peu en retard technologiquement, mais avec un petit peu de magie. Enfin, on a des sorcières, on a des ours en armure qui parlent. Il euh, y a Lyra, donc, qui est l'héroïne, elle a un alétiomètre qui est un appareil, une, une boussole, euh, boussole d'or qui permet de savoir la vérité. Je trouve ça absolument tellement cool. C'est la saga la plus intelligente que j'ai jamais lue. Pour ce qui est de la littérature jeunesse. Parce qu'il y a des choses très intelligentes aussi chez les adultes. Mais voilà, Philippe Pullman ne prend pas les jeunes pour des cons. Et c'est très rare, mine de rien. L'hiver est merveilleusement bien fait. Euh, tout est hyper crédible. On sent que vraiment chaque détail est étudié. Et que rien n'est là par hasard. Et tout trouve une solution à, à la fin. Les thèmes abordés sont très très adulte, mine de rien, on s'en rend pas compte quand on est gamin, moi j'avais 8-9 ans quand j'ai lu les Royaumes du Nord, mais je me rendais pas compte que, voilà, on aborde le thème de la religion de manière très frontale et assez, assez dur, mine de rien, euh, la foi, le dogme, enfin voilà, tout ce qui est un petit peu comme ça les institutions religieuses, comment euh, bah, voilà, elles vont euh, opprimer un petit peu des populations euh, au point d'en oublier la foi. Il y a bah, bien sûr il y a le thème de, de l'amour qui est présent énormément dans le tome 3, il y a la mort, mine de rien on va quand même dans le pays des morts à un moment. Il y a tout un tas de choses sur la condition humaine qui sont très très bien faites, très intelligentes. Euh, en fait on s'en rend compte qu'une fois qu'on a... Euh, 20 ans, 30 ans, 40 ans et quand on relit ce livre et qu'on se dit mince j'ai lu ça quand j'étais gamin et j'avais pas tout compris mais c'est pas grave. Je suis une grande femme des royaumes du nord euh, c'est le livre que je ferais lire à mes enfants euh, que je conseille vraiment à tout le monde quel que soit votre âge l'âge n'a pas d'importance. C'est un livre qui peut être adapté aux très jeunes mais qui peut tout à fait se lire euh, plus tard de par les thèmes qu'ils abordent. Euh, surtout, ne regardez pas l'adaptation cinématographique, même si c'est très joli et qu'il y a Daniel Craig dedans... Non. Non, non, c'est l'un des trucs les plus ratés que j'ai jamais vu après Eragon Donc okay. quand même un, un, un niveau assez élevé. Le deuxième livre dont je vais vous parler est encore une saga, mais dont seulement le premier tome est sorti. Il s'agit de Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabose, roman français, Cocorico, s'il vous plaît, c'est pas tous les jours. Euh, donc, alors, euh, bon, on n'est pas dans un bouquin qui va être aussi intelligent que Les Royaumes du Nord, en même temps, bon, c'est difficile de faire mieux, mais j'ai trouvé que, franchement, cette histoire, elle valait vraiment la peine d'être lue, et euh, même si, bon, voilà, je suis pas... Euh, ultra emballé et que c'est pas euh, mon roman préféré de l'année, d'ailleurs il n'est pas dans mon top de l'année. J'ai trouvé qu'il y avait quand même une, une intelligence dans le récit et que c'était vraiment très bien construit et qu'il y avait un, une véritable en fait originalité dans l'univers. C'est ça aussi en fait ce qui relie tous les, les trois bouquins dont je vais vous parler, c'est l'originalité dans l'univers, dans le propos, euh, dans la façon dont l'histoire euh, est traité, mine de rien c'est assez rare parce qu'on arrive souvent sur des bouquins qui se ressemblent un petit peu tous, euh, donc là, euh, cette auteur française, voilà, française, euh, nous plonge dans un univers très bizarre, on ne le comprend absolument pas. Euh, on peut comprendre un petit peu grâce aux illustrations, euh, la terre a l'air d'avoir été euh, enfin explosé et donc il y a des, des morceaux de, de terre là qui, qui flottent dans l'espace enfin dans je sais pas quoi un petit peu comme euh, le château euh, dans le ciel de Miyazaki un petit peu cette forme là et voilà il y a des clans qui vivent euh, sur ces différentes arches ça des arches euh, ils n'ont pas vraiment de contact les uns avec les autres euh... Il y a de la technologie, mais en même temps pas, donc voilà, c'est pour ça, c'est pour le coup là, on est dans une ambiance un petit peu steampunk, avec des grandes robes, et puis en même temps, euh, des rouages et de la vapeur. Et donc on suit Ophélie, qui est une jeune liseuse, c'est-à-dire qu'elle pose ses mains sur des objets, et elle peut voir, euh, bah, lire le passé en fait, de ces objets. Et elle est aussi une passe-miroir c'est-à-dire qu'elle peut voyager à travers les miroirs. Voilà, elle met sa main dans un miroir et puis hop, elle passe de l'autre côté, tranquille. Euh, donc voilà, cette jeune fille, euh, qui est très attachante d'ailleurs, se retrouve fiancée à Thorn, qui est un mec très très bourru venu de l'Arche du Grand Nord. Euh, voilà, ils sont fiancés de force pour euh, une histoire d'alliance euh, entre les familles. Et... Elle se retrouve dans un milieu qu'elle ne connaît absolument pas, un milieu très aristocrate, plein de faux-semblants. Euh, moi, je suis absolument fan. Euh, et voilà, elle se retrouve à essayer de, bah, de naviguer un petit peu au milieu de tout ça, euh, alors qu'elle ne sait absolument rien des codes et elle ne sait pas comment se comporter avec, les, avec ces personnes qui sont très fausses. Euh, elle comprend pas non plus très bien les enjeux euh, entre les familles euh, et de la lutte pour le pouvoir qui se joue. Euh... Mais franchement, c'est super bien fait. Et ce n'est pas une histoire d'amour. Malgré le titre, dans tout le tome 1, il n'est pas question d'amour une seule fois. Enfin, il est question d'amour plus ou moins, puisqu'ils disent « Ah oh là là, mon Dieu, c'est un mariage arrangé !» Mais non, justement, c'est un mariage arrangé, donc il n'y a pas d'amour. Et ça, putain, ça fait du bien L'univers est incompréhensible. J'espère qu'on en saura plus dans le tome 2 qui sortirait peut-être l'année prochaine, on ne sait pas trop. Euh, mais c'est un bouquin que je conseille, malgré le fait que je ne l'ai pas trouvé non plus fantastique. Parce que voilà, il est intelligent, il est bien construit. Et bordel, ça fait du bien. Nous allons terminer avec un livre qui rentre dans le titre que j'ai donné à cette vidéo. <rire> euh, puisque c'est un, un roman steampunk, mais pour de vrai, enfin presque, pas tout à fait, mais un petit peu quand même. Euh, c'est encore une saga, euh, la saga demi-monde de Rod euh, Voici le tome 1 hiver, et il y a un tome été, printemps, automne, etc. Euh, et ça, c'est vachement bien fait. Je pensais que c'était un livre jeunesse au début, euh, mais en fait pas, c'est un bouquin adulte qui peut être lu tout à fait par des jeunes adolescents. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a pas de cul, quoi si vous voulez. Euh, c'est l'histoire euh, de Ella Thomas, qui est une agente, euh, du gouvernement, elle est chargée de sauver euh, la fille du président qui est prisonnière du demi-monde. Qu'est-ce que c'est que le demi-monde Le demi-monde, c'est un univers virtuel qui a été créé à la base pour entraîner les soldats à la guerre. J'explique. Euh, ils ont créé un genre de, bah, de, de monde... Euh, un gros jeu vidéo, si vous voulez, ultra réaliste, dans lequel ils ont mis tous les pires salauds de l'histoire. Donc vous avez Himmler, vous avez Robespierre, euh, vous avez, je sais pas si y a Staline, enfin bon voilà, en gros il y a tous les gros salauds qui sont dedans. Et il y avait Néron, enfin je ne sais plus exactement quels sont les, les salauds qu'ils ont mis, mais bon voilà, c'est un beau level. Euh, et donc, ils leur... donc, ces personnages virtuels, ils leur ont mis des armées, des personnages, enfin voilà, il de... ben, y a du monde, quoi. Et ils envoyaient leurs soldats là-dedans pour ben, les entraîner à la guerre. Sauf que, rien ne permet de différencier le demi-monde euh, du monde réel. Et en fait, on arrive à... à... Les personnages qui sont créés dans le demi-monde sont persuadés d'exister. Si tu meurs dans le demi-monde meurs dans la vraie vie. Et en fait, au final, les soldats se retrouvaient perdus, pris au piège d'un monde qui avait tout du vrai. C'est absolument génial. Pourquoi c'est steampunk Parce que technologiquement, ils ont bloqué le demi-monde à l'époque victorienne. Donc voilà, machine à vapeur et rouages d'horloge. Et là, se retrouve euh, bah, balancé dans le demi-monde pour essayer de venir en aide à la fille du président. Sauf que, évidemment, ça ne va pas trop se passer comme prévu. Et en fait, on va découvrir ce monde virtuel euh, qui non seulement est ultra réaliste, mais en plus euh, qui pose des questions absolument, je pense, très très importantes et très intelligentes. Encore une fois, on est un bouquin qui est intelligent. Euh, bah, les gros pourris qu'ils ont foutus euh, dans le mi-monde pour euh, servir d'ennemis, de... bah, ont recréé autour d'eux euh, des mini-sociétés totalitaires, euh, à l'image de ce qui a été fait dans notre monde à nous, euh, avec une religion spéciale, enfin bon, euh, c'est... Voilà, il y a une société nazie avec Himmler, je me souviens, il y a une société euh, matriarcale et misandre aussi, et non pas féministe, attention, où les hommes sont bannis, voilà. Si vous vouliez savoir ce que c'était qu'un monde où les femmes dominent, etc., et que vous voulez lire Bows Out, CF, la vidéo que j'ai faite sur mon flop de l'année 2014, ben lisez plutôt Demi-Monde, parce qu'il y a ce type de société, et que pour une fois, c'est fait de manière très intelligente. Alors c'est pas beaucoup développé dans le tome 1, mais j'imagine qu'on va la croiser en fait plus dans, dans les tomes suivants. Euh, en tout cas, voilà, l'histoire est top, j'ai trouvé ça parfois un petit peu compliqué, euh, j'étais pas forcément toujours hyper concentrée, donc c'était parfois dur d'accrocher voilà, à ce qui se passait, mais c'est bien fichu, l'univers est soigné, intelligent. Je pense que c'est le mot que j'ai dû le plus répéter, intelligent. Et je vous le conseille vraiment, j'ai hâte de me mettre au tome suivant. J'en ai terminé avec ces trois romans d'inspiration steampunk intelligent. J'espère que ça vous a plu et que je vous ai fait découvrir euh, ces sagas, que vous allez les lire maintenant, ou peut-être que vous allez les relire parce que ça fait longtemps que vous les avez lues, je sais pas, par exemple, Les Royaumes du Nord, ça fait très longtemps que c'est sorti. Vous pouvez les relire, hein, il n'y a pas d'âge pour relire Les Royaumes du Nord. Euh, bref, en tout cas, moi j'ai été ravie de partager ces livres avec vous. Je vous souhaite à tous et à tous une très bonne journée, portez-vous bien, et on se retrouve le plus vite possible pour de nouvelles vidéos.